En ce moment, on voit plein de gens observer des Pokémon dans leur milieu naturel et ça c'est méga cool. Après les débuts de la Pokébiologie telle que je vous l'ai racontée dans un épisode précédent, les chercheurs se rendirent compte qu'il allait leur falloir des données. Plein de données un maximum de données. Comment comprendre l'écologie d'un Bulbizarre si on n'a pas pu en observer suffisamment dans leur milieu naturel Comment décrire le cycle de vie d'un aspicot s'il si n'y a personne pour le voir Le temps d'un chercheur est limité, les techniciens de terrain coûtent cher, et très vite, les biologistes des Pokémon ont compris qu'ils pouvaient utiliser les citoyens pour récupérer de l'information. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e XXe, de nombreux projets apparurent visant à faire participer les citoyens pour noter la présence et les trajectoires de migration des Pokémon de type vol. L'un des premiers était le programme de phénologie nord-américain des Pokémon de type vol, et il a duré presque 90 ans après son lancement en 1880, en enregistrant plus de 6 millions d'observations par des dizaines de milliers d'utilisateurs. Les programmes de ce genre se sont depuis multipliés, et ce dans de nombreux domaines. Les chercheurs font aujourd'hui participer des citoyens pour compter des papillusions, des petits tars, des tarpeaux, des canards etc etc. Il existe aujourd'hui tout un tas d'applications pour smartphones qui permettent aux utilisateurs de noter les Pokémon qu'ils rencontrent et d'envoyer ces informations dans des bases de données utilisées par les chercheurs. On appelle ça de la science citoyenne ou du crowdsourcing et son intérêt n'est pas limité qu'à la connaissance des Pokémon. Aujourd'hui, n'importe qui peut aider à la recherche de galaxies, de fossiles, à classifier des objets archéologiques, à décoder des documents historiques ou à détecter des impacts de poussières interstellaires sur des détecteurs spécialisés. En fait, la recherche citoyenne est si potentiellement efficace qu'elle est même utilisée dans des domaines très pointus comme la physique théorique, la recherche de nombres premiers ou de théorèmes mathématiques. Il y en a pour tous les goûts, et le coup de main donné aux chercheurs est énorme. Dans certains cas, ceux-ci sont malins et se débrouillent pour tirer le meilleur des citoyens en rendant la participation amusante. Le meilleur exemple est Foldit, un jeu qui consiste à mettre des joueurs en concurrence pour faire gagner celui qui repliera le mieux des protéines et qui a permis de comprendre enfin la structure d'une protéine impliquée dans le virus du chez des primates. Alors que ce problème résistait aux chercheurs depuis une quinzaine d'années, des dizaines de milliers de joueurs n'ont pris que 10 jours pour le résoudre, et ça a des implications très concrètes pour le domaine médical. D'autres jeux scientifiques offrent la possibilité aux joueurs de replier des molécules d'ARN, d'aligner des séquences d'ADN pour aider les généticiens, de résoudre des problèmes quantiques avec quantum moves, de cartographier les neurones avec iWire, et ainsi de suite. Alors bien sûr, Pokémon Go est un jeu avant tout, et il n'y a pas de recherche derrière, donc le rapport avec les sciences citoyennes est un peu ténu. Où l'est-il vraiment Pokémon Go et les sciences citoyennes partagent un point commun essentiel. Ils font de vous un naturaliste, un observateur éclairé du monde qui l'entoure. Lorsque vous cherchez des Pokémon en ville, vous percevez un niveau de réalité différent de celui qu'observent ceux qui n'ont pas l'application. De la même façon, les ornithologues, les botanistes ou les entomologues voient plus de choses que vous lorsqu'ils se baladent en milieu naturel. Ils comprennent les interactions entre les espèces, leur distribution, leur histoire, là où vous ne voyez que des piafs et un peu de verdure, et ils jouent en collectionnant les individus ou en cochant les oiseaux rares. C'est exactement cette mentalité naturaliste que Pokémon Go ramène un peu au goût du jour. Être attentif à l'environnement, percevoir plus de couches du réel, et collectionner les éléments rares. Alors, si c'est cette capacité à apercevoir plus de couches du monde qui vous entoure, qui vous motive à lancer Pokémon Go, ou si vous kiffez collectionner des bestioles qui popent devant vous, vous êtes mûr pour tenter l'expérience avec d'autres types d'organismes. Il existe 12 millions d'applications qui permettent de recenser des espèces depuis votre téléphone et qui envoient les données à des chercheurs comme BirdLab ou les autres apps du réseau VigiNature. Alors, c'est vrai que pour le moment, ces applications ne sont pas hyper sexy encore, je suis gentil. Mais il y a tout à faire et les développeurs peuvent carrément s'inspirer de Pokémon Go pour créer une expérience qui soit intéressante pour le grand public. Sur le plan philosophique, c'est sympa, parce que vous participez vous-même à la construction de la science, et sur le plan pratique, c'est énorme, parce que vous aidez directement à résoudre des questions très complexes, comme l'influence du réchauffement climatique sur tel ou tel organisme par exemple. Peut-être que grâce à votre contribution, des chercheurs pourront comprendre comment telle espèce change d'habitat avec la montée des températures, ou comment telle espèce invasive fout le dans les écosystèmes. Peut-être que vous laisserez une marque, même petite, dans l'histoire des sciences. Alors, qu'est-ce que vous attendez The side J'espère que vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager si vous avez aimé les animations et le sujet, à soutenir les vidéos sur Tipeee ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Les animations ont été réalisées par Marie, Lucie et mon frère Cola de la chaîne YouTube IYEAR. Vous pourrez y trouver plein d'animes cool et une vidéo qui s'appelle Hitler l'étoile de mer et je pense que ça en dit long sur la coolitude des vidéos qui sont là-bas, donc n'hésitez pas à tout plaquer pour y faire un tour tout de suite. Merci également à Otam pour son tripop qui dépiote, il vient de sortir un EP et le lien est dans la description, ainsi qu'à Lord Beef qui en plus avoir une moustache complètement glorieuse, fait des reprises de thèmes de jeux vidéo dans des styles musicaux bien stylés et exécutés avec un talent certain. Je voulais aussi vous dire que je serai au festival Frames à Avignon le 3 et 4 septembre qui viennent. C'est un événement organisé par les très talentueux Axelot, fossoyeur de Film, French Food Porn, il se passe au motherfucking Palais des Papes et j'y animerai une conférence sur les origines évolutives de la beauté avec Manon Brille de C'est notre histoire. Ainsi qu'une projection en avant-première d'un bout du docu que je suis en train de réaliser en ce moment. Allez, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur les chaînes d'Aïe, Otam, Lord Beef et quant à moi, je vous dis à la prochaine et bonne rentrée Bisous